voilà, c'est -ce ça. Mmh. Euh. on a ah, oh. Je Il y a jacques que je t'aime Non, -tu, même, là. Oh. tu me calines là. Oh. demain. Non, tu n'iras pas au bouton, Tu es hein. sûr Oui, tu me connais. Non? Ah. Ah. La, dernière fois, la la photo que tu là, je n'ai pas aimé. C'est trop aimé. allez moi un bisou. Ah, tiens, tiens, tiens, mm. tu tiens. Qu ce que tu as est pas trop non, pas trop. Oui. Tu le patron Tu Tu le Tu pas Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu Tu il prend un télé, il va chier en Europe, il peut venir. Celui-là. Tu t'as su. Hey. Oui. oui. Il y a la jeun. Ah bon Il oh. de tes enfants, après de 300 millions de, de. Je sais pas. 300 millions. Tu t'as su. Oui. C'est bien. Oui, il y a trop l'argent. Ça va donc? Ah, ça va? Oui, ça va chez vous. Ça va très bien. C'est quoi? C'est peut-être toi qui étais là? Oui, il nous a de suivre et je me suis rapproché de vous. Ah bon? Sinon, ça va, non? Ça va, ça va. Bien. Ok. Et le boulot? Ça va, ça va très bien. Le... ça, va, ça va très bien. Les... Bon, C'est ma femme? Ah bon, madame, comment allez-vous? Ça va bien. Oui. Ça va très bien? Oui. C'est le premier place, à Non, on va pas vous t'envoyer. Je vais rester à, à côté. Oui. Il y a Oui, oui. Monsieur, monsieur vous pouvez me votre portage je vais faire selfie avec vous. Il n'y a lui. pas de souci. Ne pas à avec ça. Il n'y a pas oui, de, de souci. Merci pas Je vais enregistrer mon numéro. Non, pas besoin. Vous allez m'envoyer ça. Je vais envoyer ça à ton mari va t'envoyer ça. Non, bébé, ton potage va gâter la qualité de la photo. Merci monsieur. Tu as envoyé ça déjà Mais Oui, déjà. Ok, il n'y a pas de souci. Merci patron. Ok, Bill, à, à tout moment, tout moment hein. D'accord, on est allé oui, à côté. Oui, il n'y a pas de souci. ça. Oui. Ouais. Ouais. Tu, été... oui. tu vois Je m'en ai marre de dire, tu Non, je te montre où il regarde. Il est trop bizarre. Oh, patron. j'ai viens fait faire ton addition eh? avec ah, patron. Le samedi, tu passes à la maison, je voir si tu peut trouver quelque chose. D'accord, merci bien. Merci à vous. Ouais. Ah, c'est vois ta chienne. Ah oui. Il est, il est très gentil. Très gentil, la Oui, tu ah disais. Bon, peut... c'est le cas, je te présente. Ok, ok. On, on va en donc. De... Euh, attends, je vais aux toilettes. D'accord, je t'attends. Dépêche-toi. Okay. Oui. J'étais tout à l'heure avec des... Oui. Pour... C'est pour vérifier si j'ai bien enregistré le numéro. Et aussi... On pourra passer au sujet important. pas vous, hein, ouais. Pardon. Ah, On mais vous m'insultez. Non, oui. mais ton au fil de vous. Hein? Allô? Allô? Vous m'écoutez? Allô? Il a raccroché.